Salut Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui c'est juste une petite vidéo annonce. Je ne fais pas ça d'habitude. D'habitude, je ne fais pas des petites vidéos d'annonce pour annoncer une future vidéo. Euh, mais là, je vous ai monté une vidéo plutôt sympathique euh, sur l'évolution du frelon asiatique, le Vespa Vulutina. Euh, ça fait des années que je traite ce frelon. Je fais ce métier depuis 2004. Donc j'ai connu les, les frelons asiatiques à ses débuts. Euh, je fais partie des premiers Français à avoir traité un nid de frelon. Euh, mon premier nid je l'ai traité en 2005, octobre 2005 Donc euh, ben, il est arrivé en 2004 Donc vous voyez je fais partie des premiers à avoir traité euh, les, les frelons asiatiques Donc j'ai vu son évolution, il a évolué, il y a des choses que vous savez Mais ces derniers temps, ces dernières années j'ai vu des choses qui me paraissent bizarres et, euh, et en 2019 j'ai fait quelques interventions que j'ai filmées Et euh, que je vais vous montrer sur cette vidéo que je vais sortir euh, ben, demain Demain à 18h donc soyez prêts, demain jeudi, euh, jeudi 2 avril à 18h, il y aura cette vidéo qui va sortir où je vais parler de l'évolution du frelon asiatique en 2020. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Euh, C'est très rare que je, je fais une petite annonce comme ça euh, pour, pour, pour, pour présenter cette vidéo. Euh, j'espère que vous serez présents parce que j'ai vraiment envie de savoir votre avis. Je ne sais pas ce que je vais vous dire, j'aurai raison. Peut-être que je n'aurai pas raison, donc si vous êtes spécialiste des frelons, ben vous aussi, euh, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans cette vidéo, et euh, on va voir tout ça. Bon, j'espère que votre confinement se passe très bien. Euh, ben moi, oui, je suis dans, dans la cabane des, des chats, des mâles, avec euh, O'Malley. À côté, il euh, y a Obi-Wan. Et voilà, donc on s'occupe, on s'occupe du jardin, euh, voilà, pas beaucoup d'interventions hein, c'est normal, les gens ont peur de nous faire venir, euh, c'est vraiment des urgences, urgences, des, un rat qui rentre dans une maison, un nid de guêpe, voilà, ça va être vraiment des urgences euh, où euh, la dernière fois j'ai fait des clients euh, où ils avaient des problèmes de puce, ils m'appellent, ils me disent, voilà, on est en veille de puces à la maison, qu'est-ce que vous pouvez faire, je leur ai dit, mais pour traiter, il faut partir 3 heures du logement, ah, euh, ben, on est confiné, ben ouais, je sais, donc ils ont, ils ont passé 3 heures sur, sur leur balcon, voilà, à rester le temps que le produit agit. Vous voyez, donc c'est pas toujours facile pour tout le monde, euh, même pour les clients, c'est pas facile, euh, quand ils ont des problèmes comme ça. Voilà, donc j'espère que vous, êtes, vous allez être présents, jeudi 2 avril à 18h pour cette vidéo, et je compte sur vous les Dédés. Allez, courage à vous, restez chez vous, et je vous dis à très bientôt les Dédés. Quoi T'es pas abonné à Dédé Frelon Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.